Pariez gagnant émission de sport et du Paris sportif. Bonjour à tous, bienvenue dans Pariez gagnant le mag une émission dédiée au Paris sportif. En ma compagnie, vous retrouvez Benoît Tréanton. Bonjour Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Tu es parieur pro et tu as fondé Parier Gagnant. Damien est absent cette semaine. Alors, comme c'est aussi notre technicien vidéo, ça va être oublié, compliqué de vous proposer un podcast vidéo cette semaine. C'est ça. Une petite pensée pour Damien. Voilà, on lui souhaite un prompt rétablissement. Alors, cette émission, comme vous le savez, elle est dédiée à vous, les parieurs, aux passionnés de sport. Alors, nous en sommes un petit condensé de vous tous. Il y a des débutants, il y a aussi des plus confirmés. Ben voilà, autour de cette table, il y, en a... Il y a les deux opposés, il y a les deux extrêmes. Voilà, Paris est gagnant, c'est parti alors au programme de cette émission, débriefing des barrages de cette Coupe du Monde, on connaît maintenant les 32 qualifiés, ensuite on va aller voir du, ce qui se passe du côté de la prochaine journée de Ligue 1 et pour la reprise donc juste après cette trêve internationale rugby, on va évoquer aussi le rugby et on fera un retour des matchs internationaux et le contexte pour parier là-dessus sur, euh, sur ces prochaines compétitions de rugby qui arrivent et puis euh, notamment le tournoi des six nations, donc euh, on, a eu un, on a eu des cas d'études de, de, de matchs internationaux ces derniers temps donc on va voir tout ça avec Benoît et puis on fera un point un ski alpin euh, alors on, on parlera de, de ce sport aussi qui a été mis en lumière par un, par un accident tragique, on en reparlera en toute fin d'émission Allez, parier gagnant c'est parti, alors on va débriefer D'abord, ce qu'on a dit la semaine dernière. Alors, euh, même si Damien est pas là, il va être <rire> très fortement avec nous. <rire> Match international, reste au repos. Exactement. Bah, voilà. Et bah, euh, Qualification d'Italie, ton, ton adage, c'est <rire> vérifié. Badaboum. Boom. Euh, alors, attention à sa décharge. Euh, en Suède, il ne méritait pas de perdre un zéro. Et hier, enfin là, on est mardi, euh, c'est pour ça que je dis ça, hier, euh, ils ont dominé 24... Euh, 24 occasions à, à 4 je crois quelque chose comme ça. Bon ça voilà. ça a pas Le ça... show était suédois hier soir. Voilà, ça ça enfin, m'a voilà, j'étais déçu pour Bouffon qui, qui finit un grand grand bonhomme quand même qui finit là-dessus et ouais, et qui aurait pu terminer sa carrière sur une sixième Coupe du monde. C'est ça, c'est ça. Malheureusement. Même Roger ne l'avait pas fait. <rire> Mais Roger... on aura le gardien le plus vieux euh, à participer à la prochaine Coupe du monde, le gardien de l'Égypte qui aura pas loin de 45 ballets. Ah ouais, quand même. voir un peu plus, je ouais, 45 pige quoi, donc on aura <rire> un record de toute façon en juin prochain en Russie s'il est sélectionné avec euh, les pharaons fait. égyptiens. Tout à fait. Ouais. Alors euh, on va revenir euh, aussi sur euh, très rapidement là sur euh, sur la Croatie. Alors en, hum? tu nous avais fait un magnifique cours, un cours magistral sur euh, sur je ne sais plus quoi déjà. J'arrive <rire> même plus à m'en rappeler. Les, les Under Robert en fait, j'avais dit que vu qu'il y avait rien qui, ah ouais, qui bah, rappelle les Under. Qui... Ouais, non, mais je vais dire vu qu'il avait rien qui, qui m'inspirait, je vous avais dit euh, voilà j'avais regardé un petit peu euh, les... alors dans les paris sportifs on appelle ça over under 2,5 buts c'est-à-dire over c'est est-ce que dans le match il va y avoir plus de 2,5 buts under euh, est-ce qu'il y aura moins de 2,5 buts euh, mais et pourquoi je... 2,5 mais c'est euh, voilà c'est comme ça les bookmakers c'est soit c'est gagnant soit c'est perdant parce qu'il y aura soit 1 mmh. 2 3 4 5 il n'y aura pas de remboursement. Ça, ça gêne toujours les bookmakers de rembourser un, un pari. Euh, c'est l'explication, voilà. Et puis euh, en général, c'est euh, les, les matchs, ça, ça tourne autour aussi de, de deux buts, tu vois quelque chose comme ça. Statistiquement, il faut les regarder. Donc euh, voilà, ça, ça, ça, ça met un petit peu de doute dans l'esprit du, du parieur et il ne sait pas trop vers quel pied danser. Et euh, le bookmaker aime bien ça. Donc j'avais fait une petite analyse. Je vous avais dit, euh, c'était fou la proportion de qu'il y avait euh, dans ces matchs de barrage. Donc on rappelle under. En, en dessous de 2,5 voilà. buts. Voilà. Voilà. Donc des, des, des, matchs, euh, des matchs normalement assez euh, assez serrés, assez disputés, ce qui s'expliquait parce que personne ne voulait se livrer, tout le monde voulait garder une chance aussi jusqu'au deuxième match de, de pouvoir se, se qualifier pour la, la Coupe du Monde. Et forcé de constater, donc il reste un match, hein, euh, il reste de Irlande-Danemark. Euh, sur... Cette émission est enregistrée le mardi. Le mardi. Faut... Voilà. Euh, et, euh, et donc, euh, bah, résultat des courses. Pour l'instant, euh, sur, les, sur les barrages de, de la zone euro, il bah, y a eu un match où il y a eu plus de 2,5 buts, c'est le croix Grèce avec 4-1. Sinon, tout le reste, euh, c'était euh, 1-0 ou 0-0. Euh, ce qui est quand même hallucinant. Je vous avais les codes moyennes pour les, les matchs avec moins de 2,5 buts étaient autour de 1,55. Donc là, par exemple, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs, euh, on va dire, avec moins de 2,5 buts. Donc à une cote à à 1,55 euh, si tu mettais, je dis un après il suffit de multiplier par la mise, euh, si vous mettez 10, 100, enfin voilà, euh, là tu gagnais à peu près 3 3 euros, donc trois unités, et t'en perdais une avec la, euh, la croix Croatie Donc en fait, tu aurais gagné de l'argent, tu aurais gagné 2€, 2 euros pour un euro misé, si tu avais joué sur euh, bah, tous les matchs avec moins de 2,5 buts. Ah, ce qui est quand même intéressant. Et si on regarde aussi le euh, Honduras, euh, que je dis pas de bêtises, Australie et Nouvelle-Zélande, Pérou. Euh, pour l'instant, les matchs allés, il y a eu deux fois 0-0-6, c'est assez hallucinant. Donc voilà, je veux dire que l'étude que j'ai faite la semaine dernière, euh, elle a peut-être servi à quelques-uns d'entre vous, j'en sais rien. Mais en, bah, tout cas, était... en tout cas, on verra si on peut réappliquer euh, cette histoire-là sur les matchs de Champions League. En fait, sur les, les, les matchs aller-retour en Alors, compétition euh, européenne. J'ai fait l'étude hier soir, ce que ah, j'avais anticipé. Ah, tiens. Et c'est vrai que j'étais sûr que tu allais me poser la question. Tu peux oublier, ça ne ça marche pas. C'est pas pareil, c'est à peu près... Euh, voilà, c'est à peu près équilibré entre les matchs à moins de 2,5 et à plus de 2,5. Zut, voilà. c'était une spécificité donc euh... Pour les, les, les, les matchs de barrage. Attention à spécificité, bon, bah, mais on a un échantillon petit, on ne peut pas ouais. tirer de conclusion. Mais euh, en tout cas, c'est bon. intéressant de, de voir ça. Il bah, va bah, falloir attendre les barrages pour, euh, pour l'Euro. <rire> c'est ça, voilà, c'est ça. 32 ans. <rire> on verra bien. Euh, euh, Est-ce qu'on revient vite fait sur la, sur la défaite euh, de l'Italie On l'a évoqué assez rapidement, mais euh, bon. Bah, bah, c'est une surprise parce que l'Italie se qualifie. Je sais pas, Damien, il, il avait, je crois, joué quelque chose comme ça c'était un 30. Mm. Euh, un 30, c'était largement favori, donc euh, voilà, surprise quand même. Après, comme j'avais dit, la Suède, nous, on les avait vus jouer. C'est pas ridicule, ça s'est joué au ballon. Euh, voilà, c'est parti du côté de la Suède. Euh, tu m'as dit avant l'émission que ça te faisait bizarre de ne pas avoir l'Italie en Coupe du Monde, c'est vrai que ça, ça fait Ah oui, bizarre. Bah, mais les Hollandais, les Hollandais, ils sont pas là non plus. Hein. Ouais, mais alors là, pour l'Italie, quand même, il faut remonter à 1958 pour avoir une Coupe du Monde euh, sans... Voilà, pour les Pays-Bas, euh, 94, ils n'étaient pas là. La France non plus. Bon, bref, 94, une Coupe du Monde est oubliée. Il manquera du bleu azur et de l'orange dans les, dans les tribunes. C'est ouais. vrai, c'est toujours pareil. Mais il y aura du jaune, il y aura les Islandais, enfin il y aura d'autres mondes. Voilà. Et voilà, et on connaîtra. Alors bon, voilà, je, on aurait dû faire genre, on aurait fait euh, genre, on connaissait les 32 qualifiés. Bon, maintenant que tu as balancé le truc et qu'on aura juste ah, cette émission mardi, <rire> voilà. <rire> bon, tout ça, tout ça pour dire qu'il y aura le tirage au sort de ces poules à Moscou le 1er décembre, dans l'après-midi. Ce sera diffusé à la télévision et on regardera tout ça avec ça. impatience parce que c'est là. Là, qu'on va commencer à se projeter sur cette Coupe du Monde. Tout à fait. Hein non, même si c'est euh, si une poule aux odeurs hein, pour euh, nos amis les bookmakers, cette Coupe du Monde, on se fera quand même plaisir et puis on se fera des projections. Alors attention, après on peut parer pour, euh, pour gagner de l'argent, essayer de gagner de l'argent et aussi se faire plaisir. Moi j'ai déjà pris la France gagne la Coupe du Monde, euh, ça fait quelques mois maintenant, la cote a déjà baissé, mais euh, voilà, parce que j'y crois. Euh, et, et on verra bien ce que ça va donner, mais au moins voilà, je vais vibrer comme j'avais pris. Portugal gagne le championnat d'Europe euh, la, la dernière fois. Euh, euh, voilà. Mais je le. C'est pour ça que j'ai pris la France, parce que c'est compliqué que pendant une finale, que toi, tu supportes l'équipe adverse de, de tes potes. Ça, ça fait bizarre. Bref. Donc, ouais. euh, et les chapeaux, euh, les chapeaux, on les connaît un petit peu. Ah bah maintenant, oui. Quand ah bah même. Oui. Euh, nous, on est dans le 1. Ouais. C'est ça, on était ouais. de série numéro 7, c'était Rigrac, hein, parce qu'il y a 7 dans un chapeau. Euh, et puis, euh, par exemple, le chapeau 4, un peu d'exotisme. Avec le Maroc Avec, euh, voilà, il y a le Maroc dedans, Nigeria, Japon, Corée du Sud, Panama, Arabie Saoudite. Voilà, là c'est toujours euh, pays des vacances, tout ça. C'est euh, <rire> un peu l'exotisme. <rire> Les clichés. Et, et, et chapeau 3, euh, Costa Rica, Suède, Tunisie, Égypte, Sénégal, Iran. Il euh, y, y, y a des équipes à éviter hein, dans le chapeau 3 et le chapeau 4. Euh, ouais. Par exemple, il voilà, faut éviter la Suède parce que tu, on a bien vu. Hein, la Suède c'est compliqué. Et euh, chapeau 4, euh, qu'il faut éviter euh... Le Japon. Ouais, mais le Maroc sont capables des fois de, de, de, aussi, de, de, de, aussi ouais. Bon, on verra bien. Il y a une défense redoutable sur ces éliminatoires-là. Oui, tout, fait. tout à fait. Et chapeau 2, pff, <rire> Espagne, Suisse, Angleterre, Colombie, Mexique, Uruguay. Si tu peux éviter l'Espagne, l'Angleterre, t'es ouais. bien déjà. Ouais. Ça serait pas mal. Le Mexique aussi. Le Et Mexique, le Mexique, ça va rappeler des euh... mauvais souvenirs de la Coupe du Monde 2010. Les Suisses. Hein euh... On ah, en parlera. On la, sent la, bien les la, Suisses. La. Un petit france suisse encore, comme tous les 4 ans. C'est ça. <rire> tous les 2-4 ans. C'est le toujours... classico <rire> du foot international le de France-Suisse. C'est ça. On est d'accord. On verra tout ça le 1er décembre. C'est ça. Le 1er décembre, on pourra se projeter sur la Coupe du Monde 2018 en Russie. Alors, euh, on va revenir à la Ligue 1. On va remercier les Suédois de cette Ligue 1. Bon. D'avoir mis la Liga peut-être un petit peu en éclairage grâce à leur victoire, leur qualification contre l'Italie. C'est ça. Un petit peu à regret. Mais bref, on y revient la Liga. Euh, alors, une journée, du coup, juste ben, de retour après cette trêve internationale. Euh, comme d'hab, on rappelle quand même que ça va jouer pour certaines équipes. Tout à fait. Je dis toujours, il euh, y a souvent des surprises dans les, la, la semaine qui suit les matchs internationaux. Euh, donc là, c'est à ce moment-là que tu me dis pourquoi pourquoi <rire> Pourquoi Parce qu'il euh, y a des équipes euh, qui ont beaucoup d'internationaux. Il qui... ouais, y a des équipes où ils ont quasiment la quasi-totalité d'équipes qui n'est pas là. Donc ils n'ont pas pu euh, s'entraîner ensemble et tout. A l'inverse d'autres, généralement les équipes les plus faibles, elles bah, ne sont pas internationaux, donc tout le monde est là, ils ont pu travailler. Et c'est ça qui peut être intéressant voilà, pour un parieur, essayer de, de détecter des, des choses comme ça. Et euh, comme j'ai toujours dit aussi, et euh, par Mozanwin dans mon club, Jonathan que je salue, avait fait une petite étude sur les clubs belges qui jouait en, en, en, en Ligue des Champions, en, en Europa League, euh, la semaine et le week-end après, euh, avaient du mal. Comme Zullour Games cette année, il m'avait fait la petite étude, euh, ils n'ont pas, pas gagné un match après un match d'Europa de, de League, en championnat. Euh, C'est assez, assez surprenant. Euh, il m'a dit ça l'autre jour. Donc euh, donc voilà, faites attention aussi. Euh, alors là, on va me dire mais on joue quand Benoît parce que match international reste au repos. Euh, <rire> euh, la journée après. Ah bah ouais, après... C'est ça. Ah, bah C'est oui, ça le mais... parieur pro. Il emprunte mais... du match. Et les il, faut, euh, il faut. Il faut. Il faut. faire attention. Il y, a, il y a des moments opportuns pour pour faire feu comme je dis. Et puis d'autres où euh, faites plus attention. Alors on va faire un petit tour de cette Ligue 1 avec quelques statistiques. Alors il euh, y en a une qui est assez intéressante ma foi, elle est, est peut-être même presque surprenante, c'est Angers qui n'a pas perdu lors de ses six derniers matchs à l'extérieur. Alors à partir de là vous prenez cette information comme vous le voulez, mais euh, bon, ils affrontent Guingamp. Donc Angers peut-être hein En plus, euh, bon... Angers-Guingamp. Euh... Alors, guingamp -Angers. Pardon, Guingamp-Angers. C'est au roudou euh... Alors, Guingamp, il faut savoir que Guingamp, c'est une équipe très difficile à manier à la maison. Je crois que l'année dernière, ils avaient perdu que deux matchs, je crois, et c'était contre les plus gros. Euh... Après, tout dépend aussi à chaque fois des cotes. Donc, euh... voilà, là, les cotes, euh... je sais pas si tu les, les as. Alors, 2-20, euh, de, de 2-20, de 3-15 et 3-15. 2-20, 3-15, 3-15. Ok, bon, légèrement favori, Guingamp à la maison, ce qui est logique. Euh, J'aurais tendance à, prendre, à, à avoir guingamp de pas perdre ce match-là. Euh, je réfléchis par rapport aux internationaux, mais de toute façon, il n'y a, a pas. Alors, il y a un joueur euh, pour revenir encore à la Suède. Il y a un joueur, euh, un joueur Gingampé qui participera peut-être à la Coupe du Monde. Ouais, mais en tant que titulaire, je ne pense pas. Non. Voilà, c'est ça. Donc, euh, et, ah oui on, peut être en, oui, on peut être en équipe internationale, mais pas avoir joué. Donc, on est frais quand on revient. C'est sympa ça. Et on peut même, on peut même avoir avoir rechargé ses, ses batteries à ce moment-là. Donc Guingamp à Angers, euh, voilà, j'ai vraiment du mal à avoir une victoire d'Angers à Guingamp, donc euh, un petit, un petit peut-être Guingamp de Renaud -Bête serait pas mal. Alors, autre club breton qui a subi des turpitudes avant, euh, avant la trêve internationale, euh, il s'agit de Rennes. Alors, euh, Christian Gourcuff est le premier entraîneur dans l'histoire de la Ligue 1 à être limogé en cours de saison, malgré trois victoires consécutives. Ouais, C'est bizarre ça. Ouais. C'est voilà, étrange. Alors, euh, Rennes <rire> va donc... Euh, bah, même, on ne peut même pas dire qu'ils vont rebondir, puisqu'ils n'ont pas à rebondir, ils sont sur une bonne dynamique. Donc vrai. voilà, ils ont un nouveau coach, Sabri Lamouchi, qui a participé <rire> à une phase finale de Coupe du Monde avec la Côte d'ivoire et à un parcours d'entraîneur au Qatar, si je ne me trompe pas. C'est dingue. Euh, et ben on va voir comment Rennes va réagir. Est-ce que l'effectif va suivre, va se mobiliser autour de ce nouvel entraîneur. Yvon Alaméno, du côté de Strasbourg, ouais. euh, qui a enchaîné le bon et le moins bon. Alors c'est pas catastrophique non plus. Sur les six derniers matchs, c'est deux défaites, trois nuls et une victoire. Et une 18e place. Et Rennes qui est dixième. Voilà. C'est ça. On peut pas dire que normalement on devrait pas avoir du très beau jeu. <rire> Alors avec les côtes à 2,30, 3,15, 2,95, qu'est-ce que tu fais bah, Tu vois, 2,30, tu, 3... tu vois, des... j'ai plus confiance en un Guingamp euh, ne perd pas qu'un Strasbourg ne perd pas. Euh, et puis je me méfie toujours des changements de coach et tout. Ça, ça peut soit être bénéfique, soit encore mettre la tête sous l'eau. Ce serait, euh... ce serait une étude assez intéressante à faire, ça. Tu... Bah, il faudrait la faire, ouais. il faudra regarder tous les coachs qui ont changé et tout, euh, ceux qui ont le temps, allez-y. Et l'impact. <rire> et l'impact et et et sur. Et, euh, et l'impact Non, non, si, les si, résultats. mais je. Pour avoir regardé un peu tout ça, euh, pas précisément, mais oui, il ça, ça, ça... faut toujours se méfier comme ça d'un changement d'entraîneur. Des équipes qui sont au fond du trou changent d'entraîneur et peuvent. Mais le problème, c'est que Rennes n'est pas au fond du trou. Ils sont euh, dans le ventre mou, ils sont dixième. Donc, je n'ai pas trop compris le changement de. C'est encore un truc de coulisses, ça, hein, entre l'étang, c'est ça Et Gourgues, je ne pense pas qu'ils s'apprécient. Ouais, il y a eu euh, des déclarations, ça. Ça, sentait, ouais. ça, sentait, ça sentait mauvais d'entrée. C'est pour ça. Donc, euh, bah, écoute, Strasbourg, euh, Strasbourg sur les, les cinq derniers matchs, est de nul, une victoire, une défaite. Euh, voilà, donc c'est plutôt mieux. Euh, après, comme on dit, les, les matchs nuls ne le payent pas. C'est ça le problème. Euh, donc c'est pour ça qu'ils sont aussi euh, 18e. Et puis, bah, Rennes, Rennes, ça reste sur trois victoires, mais trois victoires avec Gourcuf. Avec la tactique Gourcuf, là, la va faire quoi euh... <rire> C'est ça, là. Ça, là. Et là Alors on, on passe d'un coach qui aimait, euh, qui aimait imposer euh, un style de jeu mmh. à un autre coach qui va s'adapter peut-être un peu plus aux joueurs. C'est ce qu'il a euh, déclaré en conférence de presse lors de sa nomination, c'est Lamouchi. Le problème, c'est quelle tactique il va adopter. Tu entends ça C'est compliqué ce match-là. On zappe. Ok, alors sur le papier, avancée de reprise, on a quatre équipes en forme aux 4 premières places, ce qui peut paraître logique, hein, dit comme ça. Paris, Monaco, Lyon, Marseille, euh, et puis on peut même rajouter Nantes dans ce, alors, dans ce top 5, du coup, oui. qui, bah, qui a fière allure quand même, qui nous rappelle les, les, les, les grandes saisons des années 90 avec un top 5 assez classe. Euh, alors, euh, dans le top 5, euh, seules deux équipes ont perdu une fois sur les six derniers matchs, donc preuve de leur euh, oui. bonne forme. Euh, 131 buts des 317 marqués en Ligue 1 depuis le début de l'année sont l'œuvre de Paris, Monaco et Lyon ou Marseille. C'est logique. Ouais, mais ça fait quand même un sacré paquet de pions euh, marqués par les 4 premiers. Ça. Alors si on regarde notre top 5, il euh, bah, y a de la forme, il y a de la vivacité. Euh, on a le PSG qui reçoit Nantes, on a Monaco qui va à Amiens, Lyon qui reçoit Montpellier, Marseille qui va à Monaco. Euh, c'est des matchs qui t'intéressent là T'as des... dit Monaco qui va à Amiens et Marseille qui reçoit Monaco. Ah ouais, c'est l'inverse. <rire> Je m'excuse Pardon les auditeurs Non, non mais voilà, c'est parce que j'ai vu deux fois Monaco, c'est pour ça. C'est vrai donc, Oui, tu, oui non, mais c'est pas, pas grave. Euh, donc euh, bah, écoute, euh, tous ces matchs-là, il euh, y a beaucoup d'internationaux euh, dans toutes ces équipes. Enfin euh, Nantes, il y en a moins, excusez-moi les, les Nantes, mais oui forcément il y en a moins. Euh, voilà donc il faut voir un petit peu comment ça va. 1-08 pour Paris et 20. Pour bah la victoire de Nantes. Euh, oui, mais oui, t'as tout, tout résumé. T'as tout résumé. Euh, voilà, c'est un 0.8. Alors il y en a qui vont l'apprendre pour faire gonfler des combinés, je pense. Peut-être à, à, à deux côtes. Euh, je préfère plus de jouer. Euh, après, je n'ai pas la confo d'équipe, mais je préfère plus jouer un Nouvelle-Zélande à, Nouvelle à 1-08 en Écosse qu'un un, voilà, un PSG. Euh, un peu ingénante parce que c'est des matchs internationaux. Le PSG, je ne sais pas dans quel état certains vont revenir. Drexler a joué, Neymar a joué, Mbappé a joué. Ils enchaînent quand même les matchs, mine de rien. Ça fait deux matchs par semaine. Bon, à voir. Alors, c'est sûr que je ne vois absolument pas Nantes aller gagner à Paris. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce que la côte là, en vaut le coup Je vais dire un truc débile. Vas-y. Mais imaginons, avec tous les paris qui proposent genre 100 euros gratis, machin, un truc ouais. comme ça, bah, tu, mets, tu mets un pion sur la victoire, là tu mets sur les 100 euros que tel ou tel site te file, tu les mets sur, sur une victoire de Nantes, ça te coûte rien. Et oui, bah, c'est ce que les bookmakers espèrent que tu fasses en fait. D'accord. Voilà, que, en fait ils te proposent 100 euros, que tu veuilles jouer une belle cote pour gagner une belle somme, enfin en même temps la probabilité que Nantes gagne au PSG, elle n'est pas de zéro, ça c'est sûr, mais euh, voilà. Enfin, Franchement, euh, garde ton argent et, et joue Non, mais si euh... c'est 100 euros qui te file. Oui, oui d'accord, mais il vaut mieux peut-être jouer sur une cote à 1,5, 1,6 et peut-être gagner 50, 60 euros. Après, ça dépend comment tu es câblé. C'est toujours pareil. Si tu veux jouer une cote à 10, et de gagner 1000 euros si tu veux, mais euh, la probabilité que ça le fasse va être compliquée. Et c'est là qu'on verra la semaine prochaine. Non, de gagner 1-0 à Paris. <rire> <rire> mais c'est ça de faire des émissions. Non, non, franchement. Euh... Je évite de, de, de, de faire des choses comme ça. Mais c'est ce que les boommakers veulent. Euh, veulent hein, mmh. Pour avoir bossé sur un boommaker. le bonus, si, si tu joues sur des grosses cotes, ils sont contents. Euh, mmh. Et puis surtout, il y a des gens qui vont jouer sur de, plein des, des, des combinés des matchs pour faire des cotes à 500, des choses comme ça. Des enfin, trucs qui passent jamais. Quoi. Donc en fait, le bonus, tu ne l'as pas vraiment. Alors, toi, il y avait un match qui t'intéressait sur cette oui, journée Oui, oui, c'est oui. euh, Lille. Lille qui va recevoir Saint-Etienne. Alors, euh, on peut réécouter les émissions précédentes. Pour moi, j'ai toujours dit que Saint-Etienne, il est surcoté. Et ça, c'est vu contre Lyon, ah oui. ils ont quand même pris 5-0. Euh, voilà. euh, et là, on et a le vu... chiffre 18 restera gravé dans toute la mémoire des supporters. <rire> on a vu tout ce que je disais par rapport à Saint-Etienne, à, Saint à l'entraîneur. On a vu des trucs qui sont montés. Euh, l'entraîneur avait demandé des transferts l'été, il n'a il a rien eu de ce qu'il a demandé. Euh, je crois que Saint-Etienne, c'est l'équipe qui a le moins, moins changé depuis l'année dernière. Euh, ce qui aurait pu être bien, mais vu les joueurs, ce n'est pas terrible. Et euh, donc, moi j'ai pris un pari là, c'est ce qu'il de le dire, euh, que Lille ne perdrait pas. Donc, Lille le drone no au best, cote 65 Je trouvais ça intéressant à jouer. Pourquoi euh, Dernier match de, de Lille à mettre 3-0, gagné. Bon, en même temps, vous allez me dire tout le monde gagne contre Metz. Ok, mais Lille, ils avaient du mal, donc déjà gagner 3-0, c'est pas mal. Euh, ils ont eu la très internationale pour travailler. Je fais confiance à Bielsa pour. Pour avoir travaillé avec ses joueurs, il y avait une discussion justement avant, je crois, le match de Metz. Et les joueurs avaient dit Bon, nous on veut jouer à notre poste maintenant, ça suffit. Et je crois qu'il les a remis à leur poste et on a peut-être vu quelque chose là. Pépé avait fait un doublé, donc euh, voilà. Je me dis euh, Est-ce qu'on serait pas dans un truc inversé là où Lille va peut-être remonter au classement et, et Saint-Etienne va plutôt s'effondrer euh, c'est possible, donc euh, moi je prends là, l'île ne perd pas une cote d'un 65. Euh, voilà, j'estime que si, si, si les armont, là, ben, est temps que ça remonte, là l'île, c'est maintenant. Euh, sur les derniers matchs, euh, eu, euh, il euh, y a eu une défaite contre Marseille, mais pour avoir eu le match, il méritait absolument pas de perdre l'île. Ça a plutôt pas mal joué, en plus, euh, tous les commentateurs disaient que voilà, Marseille avait de la chance de, de, de marquer, au bout de la deuxième minute, il me semble en plus qu'ils avaient marqué, Marseille. Euh, voilà, donc... Euh je sens quelque chose là, du, du côté de, de Lille, euh, donc pour moi c'est le moment de prendre. Je un sens, point. je sens, ouais, c'est ça mains. Euh, je voilà, s'il y a quelque chose, s'il y si, a si un revirement de situation, ça, Lille, euh, Lille, Lille, Lille, il est temps qu'ils se réveille et on est à un tiers du championnat. <rire> il voulait jouer la Ligue, euh, la, il jouer l'Europe. Euh, bon bah, ce qui va être très compliqué cette année, mais euh, voilà, il y a quand même des, des jeunes joueurs, il y a vraiment de la qualité. J'estime que Bielsa, il va bien trouver les manettes à un moment donné. Euh, même s'il y a un peu de grabuge encore en coulisses, là, avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui est pisté par Chelsea, là, leur, euh, leur, euh, leur recruteur, ou j'ai oublié son, son, son nom. Euh, voilà, donc Chelsea veut peut-être le recruter, donc il y a un peu de grabuge de, de ce côté-là. Mais bon, euh, donc euh, sur cette journée-là, l'hydro Nobet, euh, j'estime que la cote est vraiment pas mal du tout. 1,65, 1,70 à prendre contre Saint-Etienne. Saint-Etienne, en plus, a vu un expulsé euh, la, la dernière fois. Donc euh, il a manqué un joueur. Euh, voilà, c'est en espérant que, que Lille commence à, à bien jouer et, et bah, à prendre les fruits de, de tout ce qui s'est passé avec Bielsa avant. On close cette partie euh, ligue 1, on va passer tout de suite au rugby. On va faire un petit retour sur ce qui s'est passé dans la semaine du côté de la planète rugby et de l'Ovalie. Alors, euh, ben, pareil que dans le foot, il hein, y avait une trêve internationale. Alors euh, non, ah bah non, bah tiens, c'est un peu plus compliqué dans le rugby en fait. Euh, je voulais mettre les pieds dans le plat, mais euh... ouais, il y a toujours eu des problèmes avec les doublons. Euh, avec les, les, les doublons, enfin, c'est c'est plutôt euh, généralement aussi quand il y a les, les six nations euh, et puis des clubs, euh, voilà il y, y, y a des matchs de championnat en, sur le top 14. Euh il y a aussi des matchs internationaux. Donc, euh, on se rappelle de, de Boudjellal qui n'arrêtait pas de critiquer parce qu'il disait bah, Bon, c'est bon, euh, moi, la moitié de mon équipe n'est pas là. Donc, oui, ça, ça arrive. C'est ça le, le souci, en fait. C'est ça le souci. Alors, on sort d'une confrontation, une double confrontation. Enfin, ouais, je mets avec des gros guillemets contre les, les Neo Z, puisque la deuxième confrontation qui a eu lieu à, à Gerland, bon, bah, c'était plutôt euh, dans le foot. On appelait ça les A'. <rire> en gros, c'est ça, quoi. C'était les équipes presque bis, quoi. C'est ça. Euh, pareil qu'au foot matchs internationaux restent C'est plus complexe au rugby. Euh, c'est plus complexe au rugby, voilà, parce que pourquoi c'est vraiment un sport physique, désolé pour les footeux, mais par rapport au foot, de contact, je veux dire, voilà de contact. Euh, mine de rien, un footeux, fou, fou, qui court pas mal sur un terrain, donc c'est endurant, on va dire, mais c'est plutôt un sport de, de, de, de contact, le, le, le rugby. Donc, euh, on, on, par exemple, tout, toutes les équipes d'hémisphère sud qui montent, euh, sont en fin de saison, en fait. C'est-à-dire qu'elles ont tout le championnat dans les pattes, il y a eu les playoffs et tout. Donc, normalement, elles n'arrivent pas au top de leur forme, ce qui n'a pas empêché la Nouvelle-Zélande de nous battre. <rire> tu vois ce que je veux dire Quand ils sont en Coupe du Monde et qu'ils ont préparé, on a vu ce que ça a donné la dernière. Tu te prends, tu te prends une, grosse, euh, une grosse gifle, euh, pour ne pas dire plus. Mais, euh, mais voilà, il y a, y, a, y, a, y a eu des. Euh, il y a eu des, des, des bonnes surprises comme l'Irlande qui, qui a atomisé l'Afrique du Sud 38 à 3, c'est quand, ah oui. euh, quand même pas mal. Euh, le Pays de Galles qui a bien résisté aux Australiens 21 29, on a un petit France-Afrique du Sud, euh, donc tu vois que l'Irlande a mis 38 à 3 à l'Afrique du Sud, euh, il faudrait combattre l'Afrique du Sud parce que sinon euh, il va y avoir un problème là chez nous. Mmh. Euh, j'ai pour avoir vu aussi France-Nouvelle-Zélande, j'ai failli éteindre la télé à la mi-temps. Euh, D'ailleurs, les joueurs l'ont dit, hein, ils n'étaient pas du tout dans le match, mais à un moment donné, comment tu ne peux pas être dans le match en jouant contre les Blacks Je ne comprends pas. Euh, ils se sont réveillés en, en deuxième mi-temps, heureusement. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Euh, L'Italie, pareil, a battu les Fidji. Bon, Pas mal pour eux, les Italiens, 19-10. Euh, la Géorgie qui devient, euh, voilà, monte aussi au classement mondial. Ils ont, ils ont atomisé le Canada 54 à, à 22, c'est pas mal. L'Écosse, très beau match contre les Samoa 44 38 c'était un peu porte ouverte à tout va. L'Angleterre qui confirme contre l'Argentine 21-8, euh, sachant que les Argentins, ce n'est pas forcément facile à, à, à prendre parce qu'ils jouent contre les clubs, de, ils jouent contre les nations d'hémisphère sud. Et c'est pour ça que les Argentins, pour moi, ils sont dans notre poule à la Coupe du Monde avec les Anglais. Pfff. J'espère je, je, je, qu'on va finir au moins deuxième, mais avec les Argentins, ça me fait peur. C'est un peu notre bête noire. Donc, il y, y a eu pas mal de, de choses, quelques enseignements à, à tirer. Alors, c'est des enseignements que tu vas déjà euh, utiliser pour euh, préparer des PLT, des paris long terme sur le tournoi à destination euh... Oui, forcément, tu tu, tu regardes ça, ça voilà ce qui va se passer au mois de février pas complètement. Enfin les équipes elles sont là quoi. Même si la France n'avait beaucoup de blessés. Quand tu vois l'Irlande ça cartonne 38-3 l'Afrique du Sud. Déjà l'Irlande l'année dernière c'était costaud. Il faudrait juste que j'avoue là j'ai pas regardé. Il faudrait juste que je regarde si c'est Irlande Angleterre ou euh, Angleterre Irlande. Mais il me semble que l'année dernière il y a eu un Irlande Angleterre. Donc si c'est Angleterre Irlande être euh, Twickenham, c'est pas pareil. Euh, je pense que de toute façon, j'ai pas regardé les codes, mais l'Angleterre va être favorite encore pour ces six nations là. Euh, et si c'est Angleterre-Irlande, un petit billet sur l'Angleterre, gagne les nations pour être intéressant. Mais là, j'ai pas du tout regardé les codes, rien euh, et les confrontations. Euh... Bon, c'est dans quelques mois, ça c'est dans deux trois mois. Ouais, mais tu vois, On juste... a le temps d'anticiper un peu, on commence à y réfléchir. Voilà, c'est les PLT, c'est ça. Tu commences à regarder un petit peu déjà maintenant ce qui se passe pour anticiper aussi d'éventuelles chutes de cotes. Voilà, et euh, on termine cette émission avec un mot ouais. de ski alpin. C'est ça, ouais, c'est... Alors, il euh, y a eu, un, y a eu un, un, un tragique accident, là, avec Poisson, euh, David Poisson, qui était un descendeur français, âgé de 35 ans, euh, séance d'entraînement, les filets l'ont partenu, il s'est fracassé contre un arbre, euh, il vient se marier, un petit garçon d'un an et demi, moi ça me fait toujours euh, tout drôle parce que euh, à chaque fois j'essaie de, de me projeter moi euh, c'était ouais. chaud quand même ça me fait euh, pas avec ça. La, la Formule 1 le ski est peut-être un des sports peut-être euh... ouais, on s'en rend pas compte parce qu'on les voit descendre voilà mais ça me rappelle Régine Cavagnou qui lors d'un parlé. exactement 2001 il y, a, ouais. il, y a, il y a 16 ans qui pareil euh, donc on, on a tendance à l'oublier mais le ski euh, surtout, euh, surtout la descente c'est un sport extrême quand même c'est compliqué malgré les, toute la sécurité qu'il y a euh, voilà donc petite pensée euh, bon c'est c'est c'est compliqué mais moi ça m'a voilà ça m'a affecté hier je te dis quand j'ai vu ça euh, parce que c'est surtout avec euh, voilà euh, sa femme son petit garçon alors forcément il y en a qui vont dire ouais mais il y a plus grave dans le monde les guerres et tout ouais ouais d'accord mais là je parle de sport c'est une émission sur le sport je suis pas une émission politique et donc forcément ça c'est toujours euh, troublant et voilà et la saison elle a commencé il y a déjà eu euh, les premiers slaloms euh, chez les hommes donc là Papino Reuter a, a gagné le premier Salom, un peu à la, à la surprise, devant Christophersen. Et euh, Hirscher, euh, qui est revenu hein, de, de, de blessure, a pris une bonne première manche quatrième, il finit 17 e Donc euh, déception pour lui, mais en même temps, euh, il, voilà, il se prépare pour, pour les jeux. Pour les jeux qui auront lieu en 2018, jeudi. Pyongchang Je, ça. Corée du Je, Sud. Jeux d'hiver. Et il y a une surprise aussi chez les femmes c'est Chiffrine n'a pas gagné le premier slam de l'année. C'est euh, Vlova, la, la, la Slovaque. Petite surprise aussi. Et euh, voilà, donc, parce qu'elle est elle tu, la grande favorite. Tu paries sur le ski alpin Ouais, ça m'arrive de parier sur, euh, sur, sur, sur le ski alpin. Bon, quand tu détectes des petites choses à, à jouer, ouais, c'est intéressant, des paris long terme aussi sur le ski alpin. Là, Hirscher a été donné favori des books. Euh, sur le ski alpin, euh, là, avec sa 17 e place en slalom qui est censée être sa, sa spécialité. J'avoue que je n'ai pas été regardé, euh, j'avais rien pris sur lui, mais j'avais des doutes parce que quand tu as une blessure, euh, revenir au top tout de suite, euh, on l'a vu avec Feininger par exemple chez les femmes, c'est très euh, complexe donc euh, j'avais pas touché à ça et, et j'ai bien fait parce qu'il a fini 17 e pour l'instant. Il euh, y a peut-être valu sur des, des, gars, euh, des gars derrière lui, mais euh, bon, avec lui, euh, il recherche, je me méfie, c'est quand même un, un génie de, de la glisse. On a parlé de ski-alpin, hein. peut-être qu'on parlera de curling d'ici quelques semaines Ah non, parce qu'on ne peut pas parier dessus. On peut pas parier Donc ça m'intéresse pas forcément. Euh, je pense que sur les Jeux Olympiques tu pourras. Ah oui quand même. Ouais mais sinon il n'y a pas de. Non mais euh, attention, il hein, y, y, y a la biathlon, sympa avec Poiret. Il y a le ski de fond. Enfin, il y a pas mal de disciplines. Il euh... pas mal de disciplines qui, qui vont être intéressantes. On en parlera au fur et à mesure des, des émissions dans plus la saison d'hiver va. Mais il y a les Jeux, Jeux Olympiques et moi ça m'intéresse beaucoup les, les Jeux Olympiques d'hiver. Donc on aura le ouais. temps en reparler dans est -ce les on, émissions. Est-ce qu'on aura, la... est qu aura des belles équipes nord-américaines qui viendront participer au tournoi de hockey euh, – Ah mais ça faut voir par rapport au, au, calendrier, par rapport, par rapport au calendrier de ça, NHL, ouais, je me demande s'ils ouais, ne ouais. sont pas pris dans la Stanley Cup ou un truc comme ça, ils sont en plein vu... playoff. Bah – euh... ouais mais vu, vu où sont placés les Jeux Olympiques forcément… Forcément. Voilà. Donc, euh, mais à, à, à avoir, il y a toujours des. Voilà, j'attends aussi avec impatience, euh, surtout pour prendre le... les paris long terme sur le nombre de médailles de, de certains pays. Ça peut être intéressant à, à jouer. Mais on en reparlera. On en oh oui, plus tard. on prépare là aussi. C'est ça. Euh, <rire> dernier petit mot sur euh, Gauffin, qui a effectivement battu euh, Nadal en, en tennis. Je vous avais dit, faire attention à Gauffin. Bon, malheureusement, je viens d'apprendre que Nadal, il abandonne, il ne fera pas les deux autres matchs, donc Goffin, il, il, il a battu pour rien, malheureusement. Euh, mais voilà, je, je pensais bien que Goffin allait être en forme. Après Nadal, il n'était pas à 100% non plus, mais c'est toujours intéressant, même avec un Nadal pas à 100%, de, de le battre. Et euh, dernière info, Tsonga de Pouille en Coupe Davis, ça y est, c'est sorti. Euh, ils vont affronter les Belges, hein, donc avec Gauffin en face. Euh, donc ce n'est pas gagné pour, pour nos petits franchis, mais on, on pourra peut-être en, en reparler. Ah oui, on en reparlera de la Coupe des Ah oui, obligé euh, Merci Benoît Cette émission s'est euh, terminée pour cette semaine euh, On se retrouve la semaine prochaine euh, En vidéo si, normalement En vidéo si tout va bien Mais euh, bon si vous écoutez le podcast radio n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous et puis ça. des éventuels sujets voilà, des éventuels su su Ah mais je vais la réussir à la lire Sujet. des éventuels sujets à placer et à traiter dans cette ça. émission C'est euh... ça euh, Je sais qu'on a encore parlé de Ligue 1 J'ai vu des petits commentaires Est-ce qu'on peut parler autre chose de la Ligue 1 euh, On essaiera un jour de faire une émission sans Ligue 1, euh, on parlera des autres championnats. Ah ouais, euh, c'est prévu. C'est ça que vous voulez Vous voulez qu'on fasse une spéciale Jupiler League <rire> Ah bah euh, je peux avoir des spécialistes. Hein, dans ah la bah Jupiler tiens, League. pourquoi pas comme Championnat ça, belge euh, pour ceux qui connaissent pas. On parlera de ouais. Underlert. Pourquoi pas <rire> On fera ça. <rire> Allez, et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir en bas, là en dessous. Hein, euh, si vous écoutez cette émission sur YouTube et ci. si vous écoutez cette émission à la radio, vous pouvez pas. Voilà, <rire> c'est comme ça. Allez, à bientôt. <rire> Au revoir à tous. Bye bye. Paris Gagnante, émission de sport et du Paris Sportif.